Ouverture aujourd'hui du procès de deux policiers de la BRI. C'est un procès qui permet de poser la problématique du consentement, mais dans sa simple, j'allais dire, nudité. Oui ou non Ils sont accusés du viol en réunion par une touriste canadienne, des faits qui remonteraient à avril 2014 dans l'ancien siège de la PJ parisienne. c'est ce que tout avocat redoute dans sa vie hein. c'est-à-dire de dire il bah, y a le pot de terre il y a le pot de fer vous faites pas le poids. Quoi. stop dégagez MeToo a forcément pesé MeToo pèse sur tout Sauf que malheureusement, il y a des vraies victimes et il y a des fausses victimes. Je ne sais pas si je rire de cette façon. Je ne sais pas. C'est 2020 et je suis au Canada. Je suis à la maison. Je ne suis pas en France. Je suis sûre. Effectivement, euh, dire Ah, oh, bah ouais, mais elle était alcoolisée. Et puis, elle était un peu de mœurs légères. Et puis, euh, oui, mais. Et alors